très puissante prière de protection et de bénédiction divine. Bonjour, chers abonnés, à l'occasion de mon anniversaire, le 29 décembre, j'ai tenu à partager avec vous cette prière qui, je l'espère en tout cas, vous apportera la protection et la bénédiction divine dont vous avez besoin, et ce, quel que soit le jour où vous l'écoutez. Au nom de ma foi, en mon divin Créateur, au nom de qui je suis, au nom de l'amour et du bien que je souhaite voir se répandre dans les cieux, sur la terre et dans ma vie, je suis placé et me place dès cette seconde sous la lumineuse protection de l'éternel Dieu Tout-Puissant, ainsi que sous la protection de la puissante armée des anges et des archanges de mon Père Céleste. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, toi qui es le Créateur de toutes choses vivantes, toi qui es amour, Toi qui es juste et bon, Toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est pleine d'humilité, de reconnaissance et d'amour que je te prie Seigneur d'écouter et d'exaucer cette prière au nom de ton Fils bien-aimé, Christ Jésus. Ô oh, mon Père, tu connais mieux que moi mes imperfections, mes faiblesses, mes moques et mes besoins. Tout comme tu connais mon cœur et mon ardent désir de faire le bien et de cheminer sur le chemin de vérité, d'amour et de lumière que tu destines à ceux qui le désirent, alors, mon Père, je te conjure de m'aider. Aide-moi, ô Père céleste, plein d'amour, de bonté et de grâce, à faire rayonner ta lumière dans ma vie, dans mon cœur et dans mon âme. Aide-moi, ô oh Dieu Tout-Puissant, à faire et à réaliser tout ce qui est juste et bon dans ma vie. Aide-moi à triompher de toute adversité d'où qu'elle vienne. Place-moi, ô oh Seigneur, sous ton bouclier de lumière, celui qui me protège de toute attaque de l'ombre. Oh oui, Seigneur, place mon esprit, mon cœur, mon âme, mon corps sous ta ô combien puissante protection, me plaçant ainsi hors d'atteinte de toute persécution ou de tout persécuteur ou de toute chose qui ne vienne pas de la lumière. Envoie ta si puissante armée céleste guider mes pas, éloigner de moi tous les méchants, les médisants, les jaloux ou tous ceux qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour l'ombre. Protège ma vie, protège mon esprit, protège mon cœur, mon âme et mon corps de toute personne ou de toute chose qui tenterait de leur porter préjudice. Je t'en conjure, Père Céleste, toi qui sens de les cœurs, protège-moi Protège mes enfants, protège mes proches, ma famille, mes amis, mon entourage, les hommes, les femmes, dès qu'ils ont le cœur juste et bon. Ô Père, éloigne de moi, éloigne de nous, tous ceux qui nous éloignent de la lumière, de l'amour et de ta volonté. Permets-moi de ressentir la puissance de ton esprit au quotidien dans ma vie. Permets-moi de ressentir la puissante protection de ton amour au quotidien dans ma vie, au quotidien dans chacune de mes actions. Je t'en prie, Père Céleste, fais que chacun de mes pas soit guidé et éclairé par ton Esprit Saint, afin que chacune de mes actions, que chacune de mes pensées, soit le reflet de l'amour et soit ainsi couronnée de succès. Ô oh, mon Père, je t'en prie, permets-moi de vivre et d'exister dans la paix, l'amour et la sérénité de ta lumière protectrice, là où l'ombre n'a pas le droit d'être ou d'exister. Ô divin Créateur, accorde-moi et accorde à tous tes enfants, à tous ceux qui ont réellement à cœur de faire le bien, et à tous ceux qui ont réellement à cœur d'œuvrer pour le bien, pour la lumière, pour la vérité. Accorde-nous la protection, le succès, l'abondance et la félicité dans toutes nos entreprises. Je t'en prie, mon Père, accorde-nous d'être auréolés par tes grâces et tes bénédictions. Oui, je t'en prie, Seigneur, et non de nos vies de bonheur, d'amour, de sérénité, de richesse et d'abondance, ne permet à rien ni à quiconque de nous faire chanceler ou de nous faire douter ou de nous apeurer. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, je te prie, je te prie, mon Père, éloigne de nous toute peur, tout doute, car tous ces sentiments ne sont pas créés par toi, ne viennent pas de toi, et n'ont pas pour but de faire jaillir ta gloire et ton Esprit Saint dans nos vies. Oh oui, aide-nous, ô oh Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, à n'accepter dans nos vies que la confiance. Oh oui Dieu Tout-Puissant, aide-nous à n'accepter que la confiance en nous, car c'est en nous, c'est dans notre cœur que réside ton royaume. Accorde-nous la confiance en la vie, car c'est toi qui crée la vie, mon Père. Accorde-nous une infaillible et incorruptible confiance en toi, ô oh Dieu très haut, car je sais que, quel que soit ce que l'on vit, cela a uniquement pour but de nous élever, de nous fortifier, afin de nous préparer pour la suite. Aide-moi, Seigneur, et aide tous ceux qui ont le cœur pur, à toujours et en permanence, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, à garder une foi vivante et ardente dans nos cœurs pour toi. Ô oh Seigneur, je t'en prie, aide-nous à vivre en confiance, à être confiant et à rester éternellement sous ta lumière bienveillante. Ô oh mon Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, Toi qui nous as tout donné, Toi qui mets à notre possession tout ce dont nous avons besoin pour vivre, Toi qui as créé la perfection et la beauté comme en témoigne la nature, aide-nous, Seigneur, à faire que nos vies soient autant que faire se peut, ne serait-ce qu'un infime reflet de cette beauté et de cette perfection Permets-moi ainsi, Seigneur, de voir la lumière, en tout temps et en tout lieu. Permets-moi ainsi, Seigneur, de respirer la lumière, en tout temps et en tout lieu. Permets-moi ainsi, Seigneur, de n'être inspiré que par la lumière, et d'être lumière en mon âme et dans mon cœur, en tout temps et en tout lieu. Donne-moi, Seigneur, la victoire sur l'ombre, grâce à tes éclairages, grâce à ton armée céleste, grâce au pouvoir de ta volonté que tu désires voir s'accomplir sur terre. Permets-moi, Seigneur, de participer à la victoire sur tous tes ennemis. Permets-moi, Seigneur, de participer à la victoire sur tous ceux qui travaillent consciemment ou inconsciemment pour l'ombre. Permets-moi, Seigneur, de voir la manifestation de ta toute puissance dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la victoire sur moi-même en me faisant triompher de tout doute, de toute peur, de toute excuse, de tout déni ou de tout renoncement qui ne sert pas à la lumière. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, inonde ma vie de lumière, de clarté, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur à la lumière, à l'amour et à toute connaissance qui me soit utile pour réussir la mission de vie que tu m'as donnée. Permets-moi, Seigneur, si c'est juste et bon et conforme à ta divine volonté d'être un canal, un outil où se manifeste ta lumière. Je t'en prie, Seigneur, purifie-moi, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mon âme de tout ce que tu sais ne pas être bien et bon pour moi. Place-moi loin, très loin, à mille lieux de toute méchanceté, de toute négativité, de tout ce qui pourrait faire que je ne travaille pas pour ta gloire, pour ta magnificence, ou de tout ce qui pourrait aller à l'encontre de l'univers, du ciel, de la terre, de mon âme ou de qui je suis. Oui, Père, je t'en prie, place-moi à mille lieux, Seigneur, de tout sentiment qui n'est pas lumineux, de toute action qui ne soit pas lumineuse. Fais-moi prendre conscience, oh mon Père, de tout ce que je peux faire, consciemment ou inconsciemment, qui ne soit pas lumineux, afin que je rejette et que j'expulse cela définitivement hors de mon cœur, hors de mes pensées, hors de ma bouche, hors de ma façon de faire, d'agir ou de réagir. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à faire que chacune de mes pensées, que chacun de mes actes, que chacun de mes propos ou de mes comportements soit le fidèle reflet de ce que je souhaite vraiment et réellement, et ne soit en aucune manière que ce soit le reflet de peur ou de doute que j'ai ou que l'on m'a mis. Donne-moi ainsi la victoire et la réussite sur toute forme d'adversité ou d'opposition qui pourrait vouloir me nuire, peu ou prou. Donne-moi ainsi victoire et réussite sur l'ombre, victoire et réussite sur le mal, victoire et réussite sur tout ce qui n'est pas l'expression de ta volonté. Je t'en prie, mon Père, si cela est conforme à ta volonté, ordonne que tout ce qui a pu m'être pris, volé, soustrait, injustement me soit rendu. Ordonne que tout ce qui a pu être détruit injustement dans ma vie ou dans celle de tes enfants qui te portent fièrement dans leur cœur soit immédiatement restauré. Ordonne que tout ce qui a pu être meurtri ou tué en moi ou dans le cœur ou l'esprit de tes enfants revienne à la vie, si c'est nécessaire, bien, bon et juste. Oui, Seigneur, accorde-moi cela, si c'est juste et bien, si c'est conforme à ta volonté, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Roi et Sauveur. Oh oui, Seigneur, mon Père, mon bon Père céleste, aide-moi à me rappeler chaque jour que tu m'as créé à ta ressemblance. Aide-moi à me rappeler chaque jour que je suis ton enfant. Aide-moi à me rappeler chaque jour qu'une partie de toi vit en moi. Aide-moi donc, Seigneur, à me rappeler et à prendre conscience et à prendre la pleine mesure que, comme je reconnais être ton enfant, comme je reconnais être fait à ta ressemblance, et comme je souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme œuvrer pour l'amour et la lumière, je ne peux qu'être forte et puissante, car c'est ainsi que tu l'as voulu, car c'est ainsi que tu m'as créé, en me donnant la parole et en lui conférant la puissance du Verbe, en me donnant mon esprit et en lui conférant la puissance de la pensée. Oui, mon Père, tu m'as également voulu forte et puissante en m'offrant un cœur et en y installant la puissance créatrice de l'amour, et en me donnant une âme et en y gravant ta présence, ton existence et la conscience de ta toute puissance infinie et éternelle. Ainsi, aujourd'hui, si c'est juste et bon, mon Père, si cela est bel et bien conforme à ta volonté, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare, dès cette seconde, nulle et sans effet sur ma vie et celle de tous mes proches, s'ils sont justes et bons, toute action ou influence négative faite à mon encontre par l'ombre ou par ses émissaires ou par une quelconque autre personne ou chose. » aussi, aujourd'hui même, si c'est juste et bon, si cela est bel et bien conforme à ta volonté, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare dès cette seconde, nul et sans aucun effet sur ma vie et sur celle de mes proches, s'ils sont justes et bons, toute idée sombre, noire, négative ou issue de l'ombre qui a pu être mise en moi.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 De même, mon Père, si c'est juste et bon, si cela est bel et bien conforme à ta volonté, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare, dès cette seconde, que tout malheur, malchance, tristesse ou autre se transforme immédiatement en bonheur, en chance, en abondance et en plénitude absolue dans ma vie et dans celle de tous mes proches, s'ils sont justes et bons. Toujours, si cela est bel et bien conforme à ta volonté, ô mon Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare dès cette seconde que toute action mauvaise, méchante, nuisible ou parasitaire, faite contre moi ou contre mes proches, s'ils sont justes et bons, retourne de ce pas à l'envoyeur ou à leur propriétaire. Si cela est en conformité avec ta volonté, mon Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare dès cette seconde que je suis avec mes proches, s'ils sont justes et bons, intouchables, inatteignables par l'ombre, par le mal ou par leurs émissaires, qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. » Père Céleste, si cela est également conforme à ta divine volonté, c'est également au nom de Jésus-Christ que je déclare dès cette seconde que mon esprit, que mon corps, que mon cœur et mon âme, ainsi que l'esprit, le corps, le cœur et l'âme de tous mes proches, s'ils sont justes et bons, sont entièrement et définitivement libérés de tout maux, de tout mal, de tout chagrin peines, douleurs et autres afflictions causées par l'ombre ou par le mal. Toujours selon ta divine volonté, ô Créateur du ciel et de la terre, du temps et de l'espace, du jour et de la nuit, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi à qui seul appartient les honneurs, la réussite et la gloire, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare dès cette seconde dans ma vie et dans celle de tous mes proches, s'ils sont justes, et bon, que les défauts laissent place aux qualités, que la peur laisse place à la confiance, que le manque laisse place à l'abondance, que la pauvreté disparaît au profit de la richesse, que la maladie laisse place à la guérison, que la solitude s'efface au profit de l'amour, de la présence et de la saine compagnie. Oh « Ô Dieu Tout-Puissant, si tu le permets et l'autorises, c'est au nom de Jésus-Christ que je déclare que dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont justes et bons, les larmes de tristesse se changent en sourires éclatants. L'abandon injuste laisse place à la juste présence. » Je déclare que rien ni personne ne pourra éloigner ou même retarder le bon avancement sur le chemin de vie et de lumière que tu nous destines dans ton infinie bonté. C'est au nom de ton Fils, Christ Jésus, ô Éternel Tout-Puissant, si telle est ta volonté, et que c'est juste et bien pour moi et pour tous ceux qui ont le cœur pur et sincère, proclame au besoin, ô Seigneur, la restauration, proclame, ô Seigneur, la restitution, proclame, Seigneur, la reconstruction totale, immédiate et définitive de ma santé, de ma famille, de mon mental, de mon moral, de mon esprit, de mon cœur, de mon âme, de mon corps, de mes anticorps, de ma vie spirituelle, de ma vie amoureuse, de ma vie sociale, de ma vie professionnelle, de ma vie financière, de ma vie matérielle, de mes projets, de mes rêves, de mes dons, de mes grâces et bénédictions, et d'une manière générale, de tout ce qui a pu m'être soustrait, pris ou volé injustement. Je sais que du fait de mon amour infini pour Dieu, et car je le prie au nom de son Fils Jésus-Christ, mon Dieu me place sous la protection imbattable et permanente de sa puissante armée céleste, tout comme il place toute personne juste et bonne sous cette même protection. Je sais que mon Père Céleste est juste, bon et puissant, et c'est pour cette raison que je lui suis infiniment reconnaissante d'envoyer sa puissante armée céleste accomplir dès à présent la justice divine dans ma vie et dans celle de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont le cœur rempli d'amour pour lui et qui sont justes et bons. Ô oh, mon Père, délivre-moi de toute éventuelle existence, de chaînes négatives invisibles, de tout lien. Négatif, de toute prison invisible, de toute manigance de l'ombre ou de ses émissaires visant à ne pas faire jaillir ma lumière et celle des personnes qui sont justes et bonnes. Ô Père Céleste, je t'en prie au nom de Jésus-Christ, lis, enchaîne, enferme, emprisonne, en annule, détruit, réduit à néant toute action ou conséquence qu'a peu ou pourrait tenter de faire l'ombre, ses émissaires ou leurs suiveurs ou tout esprit négatif ou impur à mon encontre du fait de mon amour pour toi ou du fait de ma volonté d'agir et de faire selon ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie tes anges et tes arcoches, restaurer la justice divine dans ma vie et dans celle de tous ceux et de toutes celles qui le méritent, si tel est juste et bon Seigneur. Ô Père céleste, mon divin Père, Père d'amour et de grâce, accorde-moi, je t'en prie, tout ce que tu sais que je mérite, tout ce que tu sais dont j'ai besoin, tout ce que mérite et tout ce dont ont besoin, tous ceux et toutes celles qui te portent fièrement dans leur cœur. Accorde-nous, ô Seigneur, tout le respect, l'amour, l'abondance que tu estimes que nous méritons. Accorde-moi, ô mon Père, toute grâce, toute bénédiction que tu juges appropriée, méritée dans ma vie et dans celle de toute personne qui le mérite. Accorde-moi, Seigneur, tous les miracles dont j'ai besoin au quotidien dans ma vie afin de faire ce qui est juste et bien pour moi, pour ceux que j'aime et pour tous ceux qui sont justes et bons. Éclaire-moi, Seigneur, afin que je sorte victorieuse de tout piège tendu par l'ombre pour me faire dévier, moi ou ma famille, du chemin d'amour que tu as tracé. Permets-moi, Seigneur, de combler tous mes besoins et tous les besoins de mes proches. Aide-nous, Seigneur, dans ton infinie bonté, à être des exemples vivants de ta lumière, de ta puissance et de ton amour. Oui, aide-nous, Seigneur, à faire triompher le bien et l'amour au quotidien, en tout temps et en tout lieu, dans tout espace et dans toute dimension. Que le mal et l'ombre reculent devant chaque action, devant chaque pensée lumineuse que nous émettons. Aide-nous, Seigneur, à voir, à prendre conscience et à utiliser tous les dons et toutes les capacités que tu nous as octroyées et à les mettre à ton service, au service de l'amour, au service de la lumière, au service de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Aide-moi, ô Seigneur Tout-Puissant, à réaliser, à concrétiser, à matérialiser toute chose et toute action que tu as décidé de mettre sur mon chemin de vie. Et pour ce faire, ô bon Père, éloigne de moi toute action directe ou indirecte de l'ombre, de ses émissaires et de toute personne ou chose jouant leur jeu. Je te remercie, mon Père, de me donner au quotidien cette foi qui me permet de déplacer des montagnes et d'abattre des géants. Je te remercie, ô oh mon Dieu, de me montrer chaque jour la force et la puissance réalisatrice de la foi. Je te remercie, ô oh mon Père Tout-Puissant, de neutraliser quiconque tenterait d'interférer négativement dans ma vie de quelque manière que ce soit. Continue, mon Père, de m'accompagner, continue de guider mes pas, continue d'orienter mes pensées, continue de m'orienter avec amour et justesse, comme tu le fais depuis toujours, continue d'interférer dans ma vie et de me témoigner tout ton soutien et tout ton amour. Je sais, ô combien, que tout ce que j'ai, que tout ce que je suis, que tout ce que tu permets que je fasse de plus beau, de plus merveilleux, de plus extraordinaire, je te le dois, à mon Père. Et tu sais, Père, que je n'ai de cesse de m'améliorer, afin que chacune des actions les plus bénéfiques que je fasse, je puisse te les offrir fièrement, en reconnaissant que c'est grâce à toi que j'ai pu les faire. Je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné mes erreurs et mes fautes, mes manques et mes faiblesses, même celles que je n'ai pas encore faites. Tout comme je sais que c'est avec bienveillance que tu m'aides au quotidien à ne plus les faire, et je t'en remercie, mon Père, et dans ton infinie bonté, je te prie de bien vouloir m'aider à être moi aussi dans la bienveillance et dans l'amour envers moi-même quand je les constate, mets tout en œuvre, Seigneur, pour les faire disparaître de ma vie. Tu sais ô combien je t'aime, mon Père, tu sais ô combien je t'adore, tu sais ô combien je te loue, alors donne-moi la force, donne-moi la foi de faire et d'agir en tout temps et en tout lieu en ton nom. Oh oui, je te conjure, Père, donne-moi la force de faire chaque seconde de ma vie selon ta volonté. Je m'aime avec une infinie douceur et me respecte profondément car je sais ô combien tu m'aimes, Père. Merci de m'avoir faite, merci de m'avoir donné la vie, merci de croire en moi, merci de m'aimer, merci de me protéger comme tu le fais à chaque instant, merci d'éclairer mon chemin comme tu n'as eu de cesse de le faire depuis ma création, merci pour la justice divine qui est et arrive dans ma vie. Ô oh Seigneur, Dieu l'Éternel Tout-Puissant, cette prière, c'est en toute humilité, pleine d'amour, de gratitude et de reconnaissance à ton égard que je te l'adresse. Ô oh Dieu Tout-Puissant, en mon nom et pour tous ceux et toutes celles sur terre qui ont ton approbation et qui sont donc justes et bons, je te remercie, Seigneur, de bien vouloir accepter et exaucer cette prière si elle est conforme à ta volonté, au nom et par la puissante intercession de notre Roi et Sauveur, ton Fils bien-aimé, Christ Jésus. Amen.